Hey Salut les kickers Grosse dédicace à la prod Ouais ouais ouais Souvent perdu dans ma pensée Souvent perdu dans ma pensée, par peur de m'emporter Je ne dis pas les choses et me referme sur moi-même Quand je pète, les plombs reste à l'écart C'est mieux d'inser, toujours à pont au fond du fond, J'aimerais changer, mais ma vie n'est pas sans problème Je refais surface, sera tu me pardonner eh, Lourde passé, j'en fais bien trop de galère Loin de ma réalité, dans la musique, je me libère Oui, je mets pas tout sur un petit climat sorcelle Demain, le jour ne sera pas le même Noyé dans ma police ce soir, je quitte le sans de s'emparer que pas ce système, j'empile les cadavres de devenir l'ombre de moi-même euh, Du père Dans un labyrinthe Sans issue, le solitaire N'a plus de repères euh, Stress pas être sur la pote Je me libère Sans haine prisonnier De ma pensée Je reste positif euh, Depuis petit Antistatique Instinct sauvage Créatif Imaginaire euh, Souvent critique Tout comme Poco Je me suis du père Dans bien trop de galère euh, Mais je persévère euh, Depuis petit Antistatique L'instinct sauvage Créatif Imaginaire euh, Souvent critique Tout comme Poco Je me suis du père Dans bien trop de galère euh, Mais je persévère euh, eh. Eh, hey, mini tout petit, je me sens fait unique Lors de conscience de cette réalité Ouais, le tout quel profit La corruption va même son effigie Allez, vas-y, subis donc le coup de la vie Eh, hey, puis sans cesse, toujours sans s'arrêter Le temps passe, faut avancer, s'adapter Anticiper les coutures durs, continuer de persévérer Pour qu'essayer, rester positif, même vénère Il ne faut jamais plier Dur de tenir chez certains, c'est Tout un artiste. je quitte le beat. Sans conseil à donner, vénère, vénère sur l'instit Je lâche la pensée Compassible du mal est de les polémiqué, pour persévérer Positif, mal mène, la pirude Quoi qu'il arrive, il ne faut pas déraper rude Moi il mène vie insolite, sur un coup de tête comme un éclair tout peut briller Depuis petit, antistatique, l'asta sauvage, au créatif imaginaire Souvent critique, tout comme beaucoup, je me suis du perdant bien trop de galère, mais je persévère Depuis petit, antistatique, l'asta sauvage, au créatif imaginaire Souvent critique, tout comme beaucoup, je me suis du perdant Dans bien trop de galère, je Sévère. Seule ma femme, ma flamme peut me canaliser Il faut que je m'apaise, enfermé sur moi-même Sur kicker j'arrive à me libérer Gueule de chantier autocratacé Débarque selon l'humeur Sur une proie de drapeau, flamme Flamme dans le flou de malade Dans le Eh ouais, Je customise sans sommation Je te lâche un freestyle maison Sans aucune raison, juste par passion Je te lâche l'instant sauvage Primitive, kiff, animal, bume, dosier, sur son passage Cannibal, musée, oui, je t'ai voir les prods Arnor, marcoires phénoménal, pareil, chercher un bloc, près que ça d'un je air, tire des songes, puis après puis j'augmente la vibe, eh, eh, j'augmente, j'augmente la vibe Depuis petit, antistatique, c'est un sauvage, créatif, imaginaire, souvent critique, toujours à beaucoup, je me suis du perdant, bien trop de galère, mais je persévère, depuis petit, antistatique, reste un sauvage, créatif, imaginaire, souvent critique, je comme beaucoup, je me suis du perdant, bien trop de galère. Mais, mais, mais, mais je persévère. Eh, hey, spécial kicker, grosse dédicace. Hey, à la froide Cimer à tous ceux qui laissent les commentaires. Rien que pour le kiff, je libère l'éruption musicale. Ça sort mes trucs, ça sort mes nerfs. Linéaire, pit cool dans mes veines. Rien que j'alimente la flamme. La flamme t'artille la toile, la toile prend forme. Eh, hey, je recale en métrique.